La prière de saint Cyprien Seigneur Jésus, délivrez-nous des grandes vagues de cette mer sur laquelle vous avez marché d'un pied sec. Seigneur Jésus, qui avez fait le ciel, la terre et la mer avec toutes les créatures qui les peuplent, vous qui pénétrez par votre regard les profondeurs de l'abîme, vous qui avez marché d'un pied sec sur les eaux de la mer, qui, d'une main charitable, avait relevé Pierre au moment où il était submergé, et qui trois fois avait délivré Paul du naufrage. Délivrez-nous, Seigneur, des grandes vagues de cette mer, afin que, sauvés par vous, nous bénissions votre nom à tout jamais. Que du haut des cieux votre ange descende auprès de nous, et qu'il soit le guide de notre vie, comme il était jadis le guide de nos pères, alors que, d'une main forte et invincible, vous les fîtes sortir de la terre d'Égypte. Et puissiez-vous nous conduire par une voie droite à votre royaume céleste, vers lequel s'élèvent tous nos désirs et où vous vivez dans l'unité du Père et de l'Esprit-Saint, éternellement. Ainsi soit-il. Saint Cyprien de Carthage, 200-258 Retrouvez d'autres prières sur le site mission-web.com